bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Angle formation aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous montrer comment partager la connexion internet de votre mobile sur votre ordinateur donc il suffit seulement que vous fassiez une manipulation sur l'ordinateur et une autre sur le mobile ainsi vous partagez votre connexion donc tout d'abord il faut vérifier que votre ordinateur est bien accouplé à votre téléphone donc euh comme mon cas actuel donc euh, mon infinix note elle est bien accouplé avec mon ordinateur et on va vérifier donc l'accouplement ne suffit pas pour avoir une connexion internet même s'il est c'est euh, si mon mobile est déjà connecté à internet comme vous voyez mais il faut qu'on fasse une manipulation au niveau du mobile et une autre au niveau de l'ordinateur tout d'abord sur le mobile donc vous allez sur euh, euh, partager Internet, point d'accès et partage de connexion et vous activez la connexion via le Bluetooth. Donc maintenant le, le, la manipulation du mobile est déjà faite. On va faire une autre manipulation au niveau de l'ordinateur. Donc on va sur le menu Bluetooth et après joindre un réseau professionnel. Et après on sélectionne l'appareil et on fait connexion autant que point d'accès. Donc quelques instants, comme vous voyez, donc connexion réussite. Donc maintenant je vais tester mon navigateur. Donc comme vous voyez, je suis bien connecté à Internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt